Asseyez-vous, ou allongez-vous tranquillement et vous portez l'attention sur la respiration. Vous vous détendez un peu plus à chaque cycle respiratoire. Et vous laissez la respiration se faire sans intervenir. Nous allons maintenant faire des respirations dites carrées. C'est-à-dire que le temps d'inspiration, le temps d'apnée inspiratoire, le temps d'expiration et le temps d'apnée expiratoire sont de même durée. Je vais d'abord vous donner un rythme, que vous suivrez ensuite, et j'augmenterai ce rythme petit à petit. Je rappelle qu'on ne force jamais. On va d'abord commencer par une inspiration, 1, 2, 3, apnée inspiratoire, 1, 2, 3, expiration, 1, 2, 3, apnée expiratoire, 1, 2, 3, inspiration, 2, 3, apnée inspiratoire, 2, 3, expiration, 2, 3, apnée expiratoire, 2, 3, et vous continuez tranquillement à votre rythme. On augmente inspiration 2 3 4 apnée inspiratoire 2 3 4 expiration 2 3 4 apnée expiratoire 2 3 4 inspiration 2 3 4 apnée inspiratoire 2 3 4, expiration, 2, 3, 4, apnée expiratoire, 2, 3, 4, et vous continuez à votre rythme. Vous laissez maintenant la respiration se faire sans intervenir. Et tranquillement, vous commencez à bouger un peu les bras, les jambes, le buste la tête, et vous ouvrez tranquillement les yeux, et vous prenez tout votre temps pour vous relever, je rappelle, on ne force jamais, on ne cherche jamais à aller plus loin sur les exercices respiratoires, on cherche le relâchement et la douceur.